Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir trois techniques permettant d'obtenir le total des colonnes d'un graphique empilé. Commençons par ajouter une plage calculant les totaux. La première technique est d'ajouter en catégorie cette nouvelle plage, ce que nous pouvons faire par un simple glisser déposé en gardant la touche contrôle enfoncée. Relâchez. Nous obtenons en catégorie les totaux. Bien entendu, nous aurions pu passer par le dialogue plage de données pour rajouter cette nouvelle plage aux catégories. La deuxième technique est d'utiliser le type de graphique Colonnes et ligne dans la version empilée. Sélectionnez la série pour ajouter l'étiquette de données. Et nous pouvons formater la série, si nous le souhaitons, pour masquer la ligne en, appris, en attribuant aucune aux propriétés. Il reste, en légende, colonne E, puisque nous n'avons pas saisi de texte. Nous pouvons, par exemple, taper un espace dans la cellule. La troisième technique est d'inclure la plage de Toto dans le diagramme empilé. Sélectionnez la série pour lui attribuer l'axe Y secondaire. Nous pouvons insérer les étiquettes de données. Nous allons demander à ce qu'ils soit en haut cette fois-ci. Et bien entendu, pour que cette série ne masque pas les séries de l'autre axe, nous allons demander à ce que aucune zone ne soit affichée.